Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a un petit temps, il y a genre un peu plus d'un an et demi au début de la chaîne vous avez parlé des torches à main, les feux à main, où j'avais dit ouais il faut en trouver sur un site machin truc et tout, et je m'étais fait allumer parce que, euh, je ne me prouve, désolé, parce que justement euh, genre j'avais trouvé ça sur un site pour avoir en mode Cdiscount alors qu'il y avait deux trois autres sites comme euh, Planète Fumigène, Ultra Factory qui m'avaient un peu conseillé pour justement acheter ce genre d'appareil, parce qu'à l'époque j'avais acheté ça à 10 balles et de ce qui était dit, ça valait entre 5, 6, 7, 8. Donc dans ces eaux-là, ça faisait un petit peu de la douille. Et euh, donc voilà, je ne l'avais jamais testé. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu le fonctionnement, même si vous connaissez sûrement. Mais pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés, bah voilà, c'est l'occasion de vous montrer ça. Du coup, on est avec cette torche à main. Donc là, sur un produit euh, qui datait un petit peu, mais normalement, on est toujours fonctionnel. Dans l'état d'esprit, c'est assez simple. Vous le prenez à la verticale, vous enlevez le capuchon, on tire. Ça crame, donc ça dure environ une minute, une 20, une 30, ça dépend, suivant le, la, la qualité, la quantité, euh, on va dire la, plutôt la qualité de l'appareil. Donc c'est bien ça, on a le petit bouchon qu'on garde. Comme vous le voyez ici, on a la petite languette. On sort le tout et normalement, on tire d'un coup. On va voir ça tout de suite. C'est le one shot, attention hein Wow Oh la vache, ça crame! Donc là, on est dans une grotte. Je voulais juste vous montrer que ça a éclairé pas mal quand même. Si tu à un truc comme ça, pas mal aussi. On va laisser ça de côté. Oh là là! Oh, ça défait sa couche. C'est le feu! <rire> voilà, on se termine cette petite vidéo dans une ambiance bien fumeuse. <rire> Mais c'était quand même bien cool. Donc ça a bien fonctionné. C'est. Franchement chaud, ce qui n'est pas étonnant. Alors, à ne pas trop regarder dans les yeux, ça vous laisse des grosses marques, vous savez, comme quand tu regardes la lumière, bon, bref. Mais, euh, dans l'idée, ça fonctionne super bien. Donc, voilà, très cool. En tout cas, pour euh, closer cette vidéo, ce qui se passe, c'est que, euh, donc, là, on est sur celui-là qui a été dit, balles. c'était une marque italienne, donc, FDF. Euh, donc, très bien dans le fonctionnement, hein, nickel. Oh, ça me mais de ouf non, ça a cramé. Bref, du coup ce qui a donné que euh, j'en ai racheté qu'on testera d'autres fois dans d'autres vidéos également une vidéo sur le feu d'artifice qui arrivera qui fait écho à une autre vidéo qui avait été faite il y a un moment et puis bah sinon bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air vous abonner ça fait plaisir bientôt hein. mille abonnés ce serait cool et puis euh, et puis bon on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez ciao